avec le Bélier vous vous entendrez bien, vous êtes deux signes de feu, sportifs, euh, vraiment euh, qui vont de l'avant, qui ont envie de réussir, vous aurez des objectifs en commun, et si vous n'avez pas d'objectifs en commun, eh bien vous aurez des centres d'intérêt en commun, que ce soit le sport euh, ou toute autre chose. Donc c'est déjà là une bonne base hein, pour une relation, évidemment il faut plein d'autres choses, mais disons que c'est un bon point de départ, et qu'au niveau de la sexualité, c'est pareil, ça marchera bien, ce sera rapide, mais euh, très satisfaisant pour les deux partenaires. Musique Sagittaire et taureau, alors franchement, vous êtes très différents, hein, euh, ce qui peut d'ailleurs euh, faire un bon couple, hein, euh, c'est jamais, on ne sait jamais. Bon, on va dire que le Taureau est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui est un petit peu lent, qui aime à déguster la vie euh, tranquillement, au soleil, euh, sans se prendre la tête, c'est quelqu'un de simple. Et vous, vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre la vie à bras le corps, d'être vraiment euh, euh, dans l'action, dans le mouvement, et euh, bon, euh, la façon d'aimer euh, du Taureau, qui est extrêmement sensuelle, donc épicurienne, vous paraîtra, bon, bizarre, on va dire. Alors maintenant sur le plan sexuel, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique, étant donné justement le, le côté très sensuel hein, du taureau, c'est vraiment le signe sensuel, euh, le plus sensuel en tout cas, du zodiaque Donc euh, bah laissez-le faire, euh, laissez-le euh, laissez vous montrer euh, ce dont il est capable. Sagittaire et Gémeaux vous êtes opposés sur, le, sur la roue du zodiaque donc vous êtes censés vous compléter. Euh, C'est vrai que vous avez beaucoup de... vous avez pas mal de points communs et surtout euh, dans la volonté euh, de ne pas trop vous engager, hein? le Gémeaux il n'aime pas s'engager, vous le Sagittaire, bon vous le faites, vous vous engagez, et puis vous vous apercevez au bout de quelques années que vous auriez pas dû, hein? ça arrive souvent euh, comme ça. Mais dans le fond quand même vous vous entendez bien, il euh, vous correspondez, hein? euh, il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'empêchement à ce que vous formiez un bon couple, et même au niveau euh, de la sexualité, euh, on peut dire que, euh, étant donné que vous êtes euh, opposés, euh, vous pouvez vous compléter de, de, dans ce domaine. Hein. Euh, simplement bon, il ne faudra pas euh, vouloir d'une sexualité euh, voilà, que ça se passe tous les jours par exemple. Non, ça ne sera pas possible. Musique Sagittaire et euh, Cancer, euh, signe d'eau euh, pour le Cancer, signe de feu pour vous, euh, ça peut donner euh, quand même un couple assez bizarre, mais euh, intéressant. Hein euh, je ne pense pas du tout que vous soyez un, un, un mauvais couple, euh, la sensibilité du cancer vous obligera, vous, à, à laisser votre sensibilité s'exprimer, ce que vous ne faites pas toujours, et euh, donc euh, et, et vous, vous serez euh, entrepreneur comme vous êtes toujours hein, entreprenant, etc. mais euh, ça plaira euh, au cancer qui a besoin de vivre avec des personnes entreprenantes. Euh, au plan de la sexualité, ça pourrait très bien marcher euh, pour des raisons de de secteur occupé par le, le Cancer, euh, il occupe un secteur sexuel de votre thème, donc euh, il va vous faire fantasmer de la même manière que vous allez le faire fantasmer. Et partant de là, et eh ben ça peut donner quelque chose d'assez agréable sur le plan euh, sensuel. Sagittaire avec Lion, alors oui, c'est obligé que vous, vous entendiez bien, hein à moins d'ascendant contraires, vous êtes deux signes de feu, vous avez tous les deux un sens des valeurs très fort, le lion étant un petit peu plus conventionnel que vous, mais vous l'êtes aussi, donc euh, bon, euh, tout ça va, va bien fonctionner. Euh, souvent vous avez eu des éducations un petit peu semblables, donc euh, euh, vous allez euh, certainement euh, euh, regarder dans la même direction et, et rechercher euh, des choses un petit peu euh, semblables, hein, euh, si vous vous mettez en couple, bien sûr. Euh, niveau sexuel, eh bien... Euh, bon, hein, comme tous les signes de feu, euh, ce sera un petit peu passionné, un petit peu turbulent euh, aussi, mais euh, bon, vous, en tant que Sagittaire, vous avez besoin de ça, et pour le Lion, c'est quelque chose euh, qui va euh, le faire se sentir euh, bien dans sa peau. Hein, le fait de sentir que vous le désirez, euh, il a besoin de ça le Lion. Hein. Sagittaire et Vierge. Bon, je suis un peu effondrée hein, parce que c'est pas... Euh, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur des mariages, la meilleure des unions, mais on ne sait jamais, hein, il y a sûrement beaucoup de Sagittaires qui sont avec des Vierges. Simplement, bon, vous êtes deux signes doubles dont un est très critique, la Vierge. Enfin, il a, La Vierge a l'esprit critique, elle analyse tout, elle dissèque tout, alors que vous le Sagittaire, vous êtes un, hein, vous voyez un ensemble, une globalité, euh, vous détestez, vous attardez euh, sur les détails. Euh, certes vous avez euh, le sens de l'organisation, mais euh, vous n'avez pas besoin de la Vierge pour vous organiser, hein, vous savez très bien le faire. Donc, je suis pas sûre que d'une entente euh, exceptionnelle euh, au quotidien. Et donc, étant donné que il n'y aura pas cette entente de base, au niveau de la sexualité, il peut y avoir une attirance, hein, c'est sûr. Ça, je veux dire, la sexualité, ça marche par, par l'attirance. Mais, à mon avis, ça ne durera pas très longtemps, l'attirance. Sagittaire et Balance, euh, alors là c'est un peu le top. Euh, disons que euh, vous allez beaucoup vous amuser ensemble, vous allez beaucoup euh, euh, apprécier vous le côté un petit peu bohème de la Balance, son côté aussi sentimental vous amusera, euh, et euh, vous aurez euh, peut-être que ce sera une amitié au départ hein, entre vous, mais bon une amitié qui peut évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus sérieux, et euh, ma foi, si vous décidez de faire un couple, et bien vous serez un bon couple, parce que même sur le plan euh, sexuel, il euh, y aura cette entente euh, euh, de fond hein, qui fait que bon, Peut-être vous ne serez pas hein, comme des chauds lapins toute la journée, mais, <rire> mais vous aurez des périodes où vous serez très stimulés l'un par l'autre et où ça se passera très bien. Sagittaire et Scorpion, alors là, il euh, y en a un qui va être optimiste, vous, et un qui va être pessimiste, le Scorpion. Alors franchement, ça peut vous aider, hein, vous euh, qui êtes euh, toujours dans l'enthousiasme, toujours euh, monsieur plus, hein, c'est vous monsieur plus euh, Sagittaire ou madame plus. Et alors avec un, un Scorpion à vos côtés, euh, il est sûr que vous ne pourrez pas euh, faire euh, monsieur plus ou madame plus, hein, vous serez obligé de vous canaliser, enfin il vous demandera implicitement ou il vous apprendra même à vous canaliser ce qui n'est vraiment pas mal pour votre évolution sur le plan sexuel avec un scorpion bon il a des fantasmes hein alors à vous de voir si ces fantasmes vous plaisent ou pas ça peut vous déplaire hein mais bon il se passera des choses de toute façon sagittaire avec sagittaire ben, ça va être euh des questions d'autorité hein, qui vont régler euh, le problème. Euh, qui va décider? Qui va avoir le pouvoir? Euh, tout le problème est là euh, pour des signes euh, comme le vôtre qui sont des signes leader, hein, euh, Signes de feu, en général ils dirigent, hein, ils ont une autorité, vous-même avez une autorité. Euh, euh, donc euh, forcément deux autorités euh, vont s'affronter euh, au quotidien, alors soit vous le ferez dans l'humour, hein, et, et ça se passera très bien, euh, soit à un moment vous basculerez dans la rivalité, alors là ça se passera moins bien. Dans la première période, dans la bonne période en tout cas, euh, la sexualité fonctionnera bien parce qu'il y a franchement euh, une entente euh, de fond euh, qui fait que bon, euh, le corps les corps euh, s'entendent et, et fusionnent mais dans la deuxième période je suis pas sûre hein? sagittaire et capricorne alors le feu et la terre hein? euh, moi je trouve que c'est pas un mauvais, une mauvaise union euh, dans la mesure où on connaît le sérieux le, la pondération hein, du capricorne son côté réservé et, et qui va à l'encontre un petit peu de votre nature extrêmement expansive. Hein. Euh, donc ça peut créer un équilibre, un juste milieu euh, dont vous pourriez avoir besoin sur le plan euh, social, professionnel. Euh, et puis dans le privé, de ben toute façon vous vous arrangerez toujours euh, euh, pour trouver euh, un terrain d'entente si jamais euh, Hein, vous êtes amené à vivre ensemble, ce qui n'est pas sûr. Hein. Vous pourriez faire un couple de bureaux comme on appelle ça, hein. c'est-à-dire euh, vous entendre très très bien euh, sur le plan professionnel et faire des grandes choses ensemble. Euh, maintenant, bon, qu'il y ait du sexe, euh, je ne suis pas sûre, hein. c'est pas, pas vraiment votre... Euh, disons que ça va passer vraiment au second plan. Sagittaire et Verseau, ah oui, ça c'est un beau couple! Hein. Euh, vous avez vraiment pas mal de points communs, euh, vous êtes... Euh, euh, bon, vous êtes toujours dans la volonté d'avancer. Alors le Verseau, non seulement il avance, mais il devance! C'est un, un signe d'anticipation euh, qui, qui voit un petit peu dans le futur, et, et vous, vous adorez ça! Hein. Euh, vous aimez pouvoir décrypter euh, l'avenir. Et, et avec le Verseau, alors là, à tous les coups, vous aurez tous les deux euh, des idées absolument euh, innovantes et euh, qui étonneront hein, les autres. Alors est-ce que vous ferez un, un bon couple sur le plan euh, sexuel? Ça c'est un petit peu moins sûr, vous serez tellement dans le domaine des idées et de l'intellect que le, le côté euh, charnel peut euh, vous échapper euh, légèrement. Sagittaire et Poisson, eh bien euh, c'est un petit peu difficile. Hein? D'abord euh, le Poissons va peut-être vous rappeler euh, quelqu'un, l'un de vos parents par exemple, et euh, bon, vous serez attiré au départ justement parce que vous ne saurez pas hein, exactement qui euh, ce Sagittaire vous rappelle, mais il y aura une espèce d'attirance d'alchimie euh, que vous ne, vous ne parviendrez pas à vous expliquer, euh, et euh, au bout d'un certain temps, euh, bah, vous vous rendrez compte que vous revivez quelque chose que vous avez déjà euh, vécu, donc c'est pas sûr que ce soit une relation euh, très positive euh, sur la, la longueur. Quant au sexe, euh, bon, on ne peut pas dire Bon, si vous êtes en couple et que votre couple fonctionne bien, et eh bien le sexe fonctionnera bien aussi, il hein, n'y a, a pas de raison, à moins qu'il euh, y ait des contentieux entre vous, c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, vraiment ça m'intéresse, et à très vite!